Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser 5 cartes ATC sur le thème de la nature avec une petite touche de vintage. Les ATC, appelés en anglais Artist Trading Cards, sont des cartes d'artistes que l'on échange entre artistes. Si vous ne savez pas ce que sont les cartes ATC, je vous invite à lire l'article que je viens de publier sur mon blog à ce sujet, leur origine, comment faire, les dimensions à respecter pour réaliser de vraies cartes ATC. Alors je vais d'abord gribouiller quelques tracés de ces pastels qui sont des pastels aquarellables, ce sont des néocolores, et euh, je vais repasser par dessus avec de l'eau pour diluer le tout pour avoir une jolie harmonie de couleurs grâce au mélange de pigments. Alors c'est une proposition, vous pouvez euh, laisser euh, vos cartes ATC regroupées comme ça sur une, une grande bande et puis ensuite les couper comme je vais le faire tout à l'heure, ou alors les préparer déjà en individuel et les peindre avec les mêmes couleurs, les mêmes harmonies, pour que on sache que ça fait partie d'une seule série. Si vous en faites 3 à 4, eh bien on sait que les ATC font partie d'un du même ensemble, de, de la même série d'ATC. Donc maintenant j'ai pris euh, un, du bleu, mon pastel bleu et j'ajoute un peu, un peu de cette couleur un peu partout euh, vers le haut de, de ces euh, cartes et euh, je vais ensuite ajouter euh, par dessus, je vais prendre ensuite mon encre easing et je vais mettre quelques gouttes et euh, je vais prendre euh, ma petite bouteille de déodorant que j'ai vidée et remplie d'eau. Et euh, avec ce, cela, je vais asperger un peu d'eau sur ces gouttes d'encre pour avoir un joli effet, un effet euh, un peu fondu. Alors si comme moi vous avez mis beaucoup d'eau, vous pouvez prendre soit de l'essuie-tout ou un papier mouchoir ou alors vous prenez un morceau d'éponge et vous tamponnez par dessus pour absorber de cet excès d'eau et en même temps pour prendre un peu de cette couleur et la, la poser un peu partout ou dans, dans les endroits que vous estimez qu'il faudrait mettre un peu de rappel de cette couleur et... Et en même temps ça va euh, vous créer grâce à, à cette éponge des effets de matière. Vous pourrez ensuite ajouter un peu d'eau au fur et à mesure pour alléger cette couleur, éclaircir légèrement certaines zones qui seront trop chargées de cette couleur et ensuite revenir par dessus avec votre éponge et poser de temps en temps sur les parties que vous voulez remplir de cette texture. Alors on peut y ajouter au fur et à mesure d'autres couleurs, des couleurs adjacentes à la couleur que vous avez utilisée, par exemple le bleu, moi j'ai choisi pour ce bleu, moi j'ai choisi ce vert, donc je prends la même éponge et je vais essayer de réduire de la de de ce vert, le camoufler euh, un peu dans, dans l'ensemble, euh, ajouter quelques petites touches comme ça de vert quelque part pour faire un rappel de cette couleur et en même temps essayer de le fondre dans ce bleu et essayer aussi de réduire légèrement son intensité, euh, absorber un peu de cette couleur pour qu'elle soit, euh, qu soit présente mais pas, très, euh, euh, mais pas très dominante à la fois. Donc, grâce à cette technique de l'éponge euh, avec l'encre j'arrive à obtenir des effets de matière on arrive à sentir qu'il y a quand même quelques traits comme ça qui sont irréguliers donc des effets de matière et en même temps des effets de transparence donc maintenant je vais commencer à séparer à découper mes ATC pour euh, les travailler en individuel et pour cela, je vais utiliser mon massicot pour couper, pour couper ces 5 ATC. Mais avant cela, euh, n'oubliez pas de, de laisser sécher vos ATC au moins quelques minutes avant de commencer la découpe. Donc, euh, une fois les avoir découpés, je vous conseille de garder quelque part les petites... Euh, chute de feuilles de ce projet pour les utiliser quelque part dans vos pages euh, scrapbooking, art journal ou autre. Ça vous fera gagner beaucoup de temps car vous aurez déjà de jolies bandelettes colorées et coupées sur lesquelles vous n'aurez qu'à ajouter de jolis mots, de jolies expressions ou de jolies phrases. Et cette feuille aussi. Bon. alors je sais que j'en ai pris beaucoup, mais au fur et à mesure, je vais réduire. Je vais passer à l'étape de la découpe de l'oiseau. Bon. Pour l'instant, je vais peut-être pas prendre celle-ci parce qu'il y a beaucoup de blanc entre les, les feuilles. Je vais peut-être prendre cette fleur et celle-ci. Et ajouter quelques éléments pour casser un peu cette. Et le papillon ici. Bon, pour l'instant, je ne fais que disposer sans savoir exactement euh, ce que je vais ajouter, mais ça va venir au fur et à mesure. Donc, le processus des ATC, c'est qu'au fur et à mesure, vous ajoutez des éléments sans partir forcément d'une idée euh, bien précise alors maintenant il faut chercher ma paire de ciseaux et je vais commencer à couper bon, je, je n'ai pas besoin d'être très précise hein. donc voilà, en fait euh, cette feuille-ci, je l'ai coupée en deux, j'ai mis un petit morceau et je vais ajouter ce petit morceau ici pour un peu remplir ce côté-ci et alors la branche je vais la continuer en peinture ici je vais mettre une libellule, une libellule pardon qui descend et je vais garder ce côté-ci un peu aéré et ici je vais coller la fleur et peut-être un papillon avec un autre élément ici par contre je vais mettre deux papillons et ici pareil donc maintenant ce que je vais faire je vais commencer à ajouter du bas-relief avec le modeling paste et je vais ensuite coller mes éléments par dessus donc je vais coller ce petit morceau de feuilles et donc j'ai euh, aussi pris quelques feuilles de, de notes de musique j'ai sélectionné quelques petites partitions que je vais coller euh, plus ou moins sur quelques cartes ou alors sur toutes les cartes, ça dépend et donc voilà, je vais commencer déjà à les coller alors, j'essaye de prendre le bon sens, pour ne pas les mettre à l'envers, donc je vais encore déchirer ce petit morceau. Voilà, je vais l'ajouter ici. Donc Je vais déjà coller le petit oiseau parce que j'ai oublié de le faire. je vais le placer ici, qu'importe si la queue, ensuite je vais la couper, et je vais placer, alors je colle avec de l'acétate de polyvinyl, si vous avez du gel médium, vous pouvez aussi l'utiliser, mais je trouve que avec de l'acétate de polyvinyl, et eh bien ça revient beaucoup moins cher, c'est plus économique, et puis euh, bon, ben voilà, ça fait euh, un effet euh, de, de vernis en fait. Quand vous passez par dessus, et eh bien non seulement ça fait coller euh, votre feuille, mais en même temps, ça la protège euh, contre les différentes couches d'encre de, ou de peinture que vous allez euh, mettre par dessus. Vous pouvez même peindre à l'aquarelle, euh, la feuille d'en dessous gardera sa couleur et s'abîmera moins. Donc, elle crée une couche protectrice et, et voilà, et comme ça, vous pouvez exagérer dans les, euh, dans les couches sans forcément abîmer euh, votre papier. Alors, j'ajoute ici ce petit morceau. Et j'ajoute ce petit morceau, j'avais dit, ici. Pour, pour créer une sorte de suggestion de végétation. Et bien entendu, je vais repasser par-dessus avec euh, cette colle, l'acétate de polyvinyl. Moi, je préfère cette colle plutôt que euh, la colle euh, liquide euh, classique. Voilà. Donc, je vais laisser sécher et je reviendrai ensuite par-dessus. Donc, voilà, c'est avec cette colle-ci que je colle euh, mes ATC. Donc voilà, j'ai un peu soulevé mon plan de travail pour qu'il y ait moins de reflets de lumière et je vais euh, continuer à coller euh, mes, euh, mes notes de musique un peu euh, par-ci et par-là. Et comme je vous ai dit, je vais repasser ensuite par-dessus avec cet acétate de polyvinyl, de la colle, et puis après avec des encres. On va faire ça ensemble. Donc voilà, j'ai collé mes petits éléments. Maintenant, ce que je vais faire, je vais retirer le surplus. Voilà. Voilà. Ah oui, la queue aussi. Donc, j'ai coupé tout ça. Ça me fait une petite carte toute jolie, toute propre. Je coupe aussi pour ici tout ce qui dépasse pour avoir un travail bien soigné. Et je vais faire la même chose pour celle-ci. Voilà, je fais la même chose pour celle-ci et je fais la même chose pour celle-ci. Voilà. Alors, je voulais rester dans la simplicité, mais j'ai pensé aussi à créer un peu de, de relief. Et donc, je vais utiliser euh, ces poudres que je trouve euh, géniales. Euh, ce sont des poudres pour un euh, mix média. Donc, vous avez euh, ces effets-là. Vous devez les mélanger avec de la pâte euh, du Modeling paste. Donc,. Je vais mettre un petit peu de cette poudre-ci, et comme j'ai des tons bleutés et verts, je vais rester un peu dans... J'ai aussi des tons chauds, du jaune, des ocres. Je vais déjà vous ouvrir pour vous montrer, montrer les différentes couleurs qu'on a. Donc je vais choisir celui-ci. je vais mettre un tout petit peu de cette poudre et je vais prendre de la pâte à relief modeling paste je vais ajouter ici voilà j'en ai mis beaucoup là j'ai un peu exagéré je vais prendre une petite spatule mais bon si vous n'en avez pas vous pouvez mélanger avec le pinceau donc c'est ce que je vais faire je vais un peu pousser les pigments vers le bas comme ça un peu en incliné c'est pas toujours évident Donc, vous voyez, c'est bien concentré. Là, ce que je fais, je, je broie déjà les, les pigments. Donc, j'ai pris une autre assiette et euh, je vais mettre dedans ce mélange avec une petite spatule. Parce qu'avec cette assiette en plastique, ce n'est pas toujours évident, surtout avec euh, la texture, c'est pas facile. Non. Je vais mettre tout ça ici et je vais de nouveau malaxer et je vais prendre un sorte de pochoir et je vais mettre quelques petits motifs comme pochoir, alors comme pochoir on va pas se compliquer la vie, on va prendre ce, une, de, une de ces feuilles-ci, j'ai choisi celui-ci, je l'avais utilisé l'autre fois pour un autre euh, Projet avec mon modeling paste et je vais retirer et donc je vais mettre un peu un peu plus partout alors je vais prendre les petits points ici et je vais en mettre un peu ici aussi Mm. Voilà Tout de suite. Alors pendant que ça séchait, malheureusement, j'ai eu de la peinture que, qui s'est renversée sur cette petite carte. J'ai essayé d'essuyer et euh, j'ai gardé euh, ces petites taches malheureusement. Donc euh, ce que je vais faire maintenant, je vais euh, tout simplement ajouter du doré et du blanc. Et donc je vais utiliser un peu de peinture acrylique blanche pour camoufler tout ça. Donc je vais en mettre un petit peu ici. Alors quand vous faites une erreur, camouflez toujours avec du blanc. Ça vous donne la possibilité après de repasser par dessus avec une couleur plus propre. Et euh, voilà, de rectifier le coup. Bien entendu, il y a euh, à la couleur du fond qui euh, se dissout comme c'est du pastel. Du pastel aquarellable, et euh, donc dès qu'il sent l'eau, et euh, eh bien il réagit. Et euh, ce pastel-ci, euh, les néo, néocolores sont très riches en pigments, ils sont très concentrés en pigments. Alors j'en profite pour camoufler un petit peu ces petits euh, motifs, qui ne sont pas très euh, voyants. Et en même temps, pour laisser un peu de blanc parce que je vais euh, y repasser par dessus avec euh, une autre couleur. Donc je mets un peu de blanc et j'essaie un peu de le fondre avec le fond, <rire> de fondre avec le fond. Voilà. Je fais aussi la même chose ici. je peux aussi mordre un peu sur mes notes de musique pour qu'elles soient un peu euh, brouillées et non pas euh, qu'elles soient très contrastées voilà, je fais la même chose ici je crée un sorte d'effet brouillard ce qui est chouette dans, quand on travaille avec les ATC, c'est qu'on on passe d'un petit projet à l'autre, on reste dans, dans le travail de la chaîne, on va dire, entre guillemets. J'essaie de ne pas trop charger pour rester un peu dans la simplicité pour ces ATC, parce que bon, comme c'est petit, c'est un peu délicat aussi hein, pour, pour exprimer ce qu'on veut et expérimenter toutes les matières et les techniques qu'on a envie mais dans l'ensemble voilà c'est moi je trouve ça pas mal plutôt pas mal pardon on peut faire pas mal de collage etc donc donc je vais laisser sécher tout ça et je vais y revenir ensuite par-dessus et donc maintenant ce que je vais faire je vais ajouter ici quelques Petit motif avec du blanc. Donner un peu d'éclat, un peu de luminosité. Donc, euh, voilà. Et ici, quelques petits. Et ici aussi. Alors, celui-ci, je vais lui donner aussi un peu de luminosité. Voilà. Et l'oiseau, je vais accentuer un peu les traits de ses ailes. Et je vais dessiner la branche. Alors, avec euh, la glitter glue, je vais ajouter un peu de relief dans certains endroits. et alors pour ce papillon aussi c'est vrai que ça prend un peu plus de temps au niveau du séchage mais euh, après le résultat il est vraiment très joli donc je vais laisser sécher et si vous voyez que ça ne donne pas bien ben, vous rectifiez un petit peu avec le pinceau avant que ça sèche et je fais la même chose pour celui-ci et alors pour celle-ci Alors, je vais revenir ici. Bon, la libellule aussi. Très discrètement. Et alors maintenant, je vais prendre cette encre ici. que je la mélange bien parce que le doré euh, s'est mis un peu vers le bas et avec mon pinceau je vais un peu étaler de ce doré un peu J'ajoute un peu d'eau pour diluer tout ça. Voilà. Je vais laisser sécher et je reprends celui-ci. Je vais mettre juste un tout petit peu de ce doré ici. Je vais laisser sécher et je vais prendre celui-ci un tout petit peu ici et ces deux-là je vais pas leur mettre de doré donc je vais laisser sécher tout ça et avec mon feutre noir je vais reprendre cette branche pour terminer le dessin de la branche et en même temps je vais dessiner des petits pointillés Alors, je dessine des petits motifs comme ça et ici c'est pareil mais par contre je vais dessiner des petits rectangles je vais ensuite coller quelques embellissements Alors maintenant, je vais venir repasser sur les bords avec mes éponges d'aubeur. Je vais prendre un bleu foncé. Et alors je vais faire tout le contour de ma Un peu éclaircir ici pour euh, amener un peu de contraste. Avec le posca, je vais ajouter des petits points. Alors, je fais la même chose ici. Alors ça va apporter un peu de profondeur à cette feuille. Moi je trouve quand même que voilà, elle n'est pas trop euh, contrastée par rapport à tout à l'heure. Le, les contours blancs on la faisaient trop ressortir, on ne voyait que ça. Donc ce qui me reste à ajouter, ce sont juste quelques petites euh, phrases ou quelques mots euh, de la planche de mots que j'ai fait, que j'ai réalisé moi-même. Euh, elle se trouve. Euh, dans mon blog arituto.com vous pouvez la télécharger gratuitement vous pouvez vous en servir j'ai euh, pris euh, les mêmes mots que j'avais mais j'ai changé la typo ici et ici j'ai changé la typo et les couleurs des mots donc, donc je vais couper chaque mot alors mes ciseaux alors l'idéal c'est d'utiliser le massicote pour avoir vraiment une, une jolie découpe bien droite Mais il faut aussi avoir le temps et la patience. Donc voilà, j'ai choisi quelques petits mots que je vais coller tout de suite. Ensuite, vous pouvez très bien euh, passer sur les contours. Je vais l'ajouter ici. Précieuse. Donc voilà, maintenant je vais repasser euh, sur les contours de mes petits mots, je vais les encadrer pour leur donner un peu plus de présence, un peu plus de contraste. Donc je vais prendre ce feutre écolier pour euh, voilà, passer euh, sur le contour de ma petite bande où j'ai écrit bonjour. Alors, bon, soit euh, je je colorie à l'intérieur ou alors je me contente juste de faire le contour je me contenter juste du contour voilà comme la couleur est assez claire ça ne va pas être très euh, très frappant et alors je peux aussi euh, alterner les couleurs une fois je mets du bleu une fois je mets du vert si j'ai un fond très euh, bleuté ben je fais le contour avec une autre couleur bon c'est des feutres qui sont usés, c'est toujours euh, bien de les réutiliser pourquoi pas surtout en mix média ben, vous abîmez euh, très vite euh, vos feutres donc euh, prenez quand même des feutres qui ont déjà euh, euh, enfin qui sont déjà usés comme ça si jamais vous les abîmez et bien hein, il n'y a pas de regret. Euh, alors avec le reflet de la lampe c'est pas toujours évident parce que vous ne voyez pas très très bien les couleurs mais je peux vous dire que la carte est assez jolie je vais faire la même chose pour celui-ci et je par contre là je vais utiliser cette couleur-ci et puis je vais coller au verso c'est ces, euh, ces euh, versos d'ATC vous pouvez télécharger gratuitement la planche de mots euh, ben, via le lien qui se trouve dans l'article de mon blog et là où se trouve aussi la vidéo et par contre je vais utiliser ces euh, versos ATC que je, vous, que je vous offre aussi gratuitement qui se trouve aussi dans mon blog et je vais euh, les découper et les coller derrière euh, mes cartes pour euh, mettre après euh, la date, le thème, la série, le nom, etc. Donc vous pouvez euh, télécharger euh, ces versos euh, d'ATC. Alors voilà, j'ai euh, coupé mes ATC. Donc j'ai choisi euh, ces couleurs-ci et je vais les coller au verso de mes cartes. Alors pour cela, je vais utiliser la colle Pritt. Comme il y a trop de jaune ici, je vais mettre ça ici. Celui-ci, je vais lui mettre ça, cette couleur. Pour celui-ci, je vais lui mettre TC es vert. En fait, vous n'êtes pas obligé, hein. vous pouvez très bien garder le fond uni et écrire la date, le thème, la série, le nom, etc. Mais bon, si vous voulez apporter un peu plus à vos ATC, eh bien, utilisez voilà, mes, mes Verso ATC pour vos projets. Comme ça, ça fera un, peu, un petit plus pour vos, pour vos cartes ATC. Et voilà, donc euh, ici comme il y a une couleur un peu rosée, un peu saumon, et eh bien on va utiliser cette couleur. Et... Donc voilà. pour celui-ci, je vais écrire la date de la création, nous sommes le 28 euh, 11 2018, le thème c'est nature, la série euh, bon, allez, on va dire c'est 3 sur 5 et le nom et eh bien j'écris tout simplement mon prénom. Soit j'indique mon adresse ou alors le, la, le nom de ma chaîne, etc. Vous, vous indiquez ce que vous voulez et puis signature, voilà. Donc comme ça, ça fait vraiment un travail propre, soigné. Et puis dans les règles, parce que pour les ATC, c'est ce qu'il faut. Donc voilà ce qu'il faut faire. Normalement, une fois que vous avez réalisé vos ATC, là je fais ça comme ça vous n'avez pas le reflet de la lumière. Une fois que vous avez réalisé vos ATC, eh bien, n'oubliez surtout pas d'indiquer les informations au verso de vos, de vos cartes. Sur ce, je vous dis euh, à très bientôt pour d'autres vidéos tutoriels concernant les ATC, euh, les pages art journal, le dessin, l'aquarelle, le coloriage, la peinture. Donc voilà. Restez attentif à votre boîte de messagerie et je serai vraiment très très heureuse d'avoir votre feedback concernant cette réalisation. J'espère qu'elle vous a été très bénéfique et que vous avez appris quelque chose, peut-être que vous ignorez. Quant à moi, je serai vraiment très heureuse de lire votre retour, vos questions, vos commentaires dans, dans les commentaires ci-dessous. Euh, je vous dis alors à, à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres articles concernant les arts et les tutoriels. Je vous fais de gros bisous et je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et je serai vraiment très heureuse si vous me donnez un pouce haut pour m'encourager et soutenir ma chaîne pour vous produire davantage de vidéos. Bye bye, bisous, à bientôt